Les coraux sont des organismes coloniaux. Il s'agit de la symbiose entre un animal et une algue. L'animal est appelé polype et il érige des structures calcaires au cours de sa vie. Chez la plupart des espèces de coraux, on a ce qu'on appelle des phénomènes de, de ponte massive qui ont lieu à un moment précis de, de l'année où là, les différentes colonies, mâles, femelles, vont euh, euh, émettre leurs gamètes, donc leurs cellules reproductrices, dans la colonne d'eau. Ces gamètes vont euh, se disperser, après fécondation, se transformer en larves, et les larves vont ensuite revenir euh, près du substrat, du sol, pour euh, se fixer, enclencher une métamorphose, qui va les transformer en polypes. Et donc moi, j'étudie ce phénomène, je pose des plaques pendant six mois euh, sous l'eau, qui ensuite sont récupérées et analysées en laboratoire, L'analyse consiste à observer les squelettes de ces polypes coralliens et de les comptabiliser pour savoir combien de recrues sont venus durant cette période coloniser le récif.